Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de Mesh Light et de matériaux émissifs. Alors tout ça, ça va nous servir à simuler des lumières de différentes manières. Je vous montre quelques exemples à l'écran là de ce qu'on va faire dans ce tuto. Et vous voyez qu'on peut faire soit euh, bah, des, des points lumineux ou même simuler des, des écrans ou toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Donc je vais commencer tout de suite par euh, le Mesh Light. Donc je vais simuler avec cette scène là. Un éclairage un peu froid un peu de néon sachant que si là je lance le rendu de cette chose mais ben, il se passe pas grand chose enfin, le, le, la configuration de ma scène est assez sombre de manière à ce qu'on voit bien le, le, le côté lumineux du, du mesh lorsqu'il sera réglé et pour l'instant il n'y a, a rien de bien euh, de bien spectaculaire donc je laisse le rendu commencer voilà simplement ça et maintenant on va voir comment on utilise donc le mesh light alors le mesh light va faire apparaître la barre de menu qui s'appelle et Light, qui est ici, et que moi je retrouve là, la voici, c'est celle-ci. Le picto qui va nous intéresser, c'est le dernier, là, tout à droite, qui s'appelle Convert to Mesh Light. Donc un mesh, c'est simplement une forme 3D, hein, pour les néophytes, qui, qui, qui voilà, c'est simplement une forme 3D. Et pour convertir une forme 3D en Mesh Light, c'est-à-dire en, en lumière, eh bien, il va falloir que cette forme soit groupée. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai groupé ces formes là. Et attention si vous avez un groupe avec à l'intérieur d'autres groupes ça fonctionne pas. Il faut que ce soit un groupe simple. Et je sélectionne ça et là je peux donc appliquer le Convert To Mesh Light. Je le fais. J'ai des pictos qui me disent que a priori c'est réussi. Je vais me remettre dans la scène et avant de lancer le rendu on va aller voir ce qui se passe dans l'asset editor comme d'habitude. Et là cette fois-ci les réglages je vais les trouver dans Light. Le Mesh Light il est là. C'est lui. Et comme toutes les lumières, il fonctionne exactement pareil que, que le sphere light, le plain light, le, le spot, Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Je vais pouvoir déplier ici, il y a son intensité, donc là volontairement je vais mettre une grosse intensité, 200 et sa couleur. Alors on peut régler toutes sortes de couleurs, vous voyez, puis on a un aperçu qui, qui se passe ici. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais éclairer bah, tout simplement en blanc pour avoir un éclairage un peu froid, limite légèrement bleuté comme ça. Voilà, légèrement bleuté, histoire d'avoir quelque chose euh, qui ressemble à ces lumières qui sont normalement assez froides. Et là, c'est tout ce que j'ai à faire. Je lance le rendu, et puis, euh, alors ça peut-être prendre un peu de temps, on va voir. Et on voit tout de suite le côté lumineux qui vient d'apparaître. Ben, c'est flagrant, la différence est flagrante. Donc je, là, je laisse passer le rendu, je vous retrouve tout de suite. Voilà donc le rendu il est terminé et il euh, y a quelque chose qu'on peut appliquer un effet qu'on peut appliquer à ce type de rendu quand il y a de la lumière comme ça histoire de donner un côté plus, euh, plus vaporeux à la lumière. Bah, C'est d'appliquer un bloom effect ou un glare effect et pour ça dans la fenêtre de rendu elle même qu'on appelle le frame buffer on a des pictos en bas là et celui qui est tout en le plus à droite en fait je peux l'ouvrir j'ai cette fenêtre qui s'ouvre sur le côté et j'ai juste à cliquer là appliquer un glare ou un bloom effect. Vous laissez passer quelques secondes et vous allez voir la différence donc là si vous l'avez pas bien vu je vais augmenter l'intensité parce qu'on peut on peut régler j'ai donc cette petite lisée roulante qui me donne le rgb color sur mon rendu sans l'effet et j'ai rendu avec l'effet et regardez avec sans avec et je vais pouvoir régler comme ça si je veux un effet vraiment très prononcé mais ben je monte tout simplement les valeurs je bidouille un petit peu je regarde ce qui me convient le mieux et voilà j'ai un côté très lumineux euh, sans que ça impacte pour autant les autres zones c'est juste la zone lumineuse qui est impactée donc ça c'est assez intéressant le mesh light voilà le, le, le type de résultat qu'on peut attendre si je reviens un instant dans les options du mesh light et que je déplie justement les options on voit que je peux rendre la source lumineuse invisible là ce qui a peu d'intérêt puisqu'on veut que ce soit la forme hein. on peut faire des formes complètement alambiquées des tuyaux des encadrements de fenêtres des encadrements de miroirs c'est super pratique pour faire ça donc là, je vais pas le mettre invisible euh, est ce qu'il génère des ombres ou pas donc là j'ai laissé ombre et on voit que en dessous ici ben, ça génère des ombres hein. même à côté de mon perso on voit des petites ombres et puis euh, est ce que ça éclaire des deux côtés de la face ketchup hein, j'entends et puis est ce que ça affecte le diffus le spéculaire les réflexions comme d'habitude pour toutes les autres lumières c'est la même chose ok pour ce, ce, donc ce mesh light que je vais supprimer alors pour le supprimer c'est simple hein. on vient ici dans lumière on fait un clic droit et on fait delete. Et on passe maintenant à la deuxième scène où on va faire un petit peu la même chose c'est à dire donner la luminosité à des objets mais on va pas utiliser pour ça le mesh light mais on va plutôt utiliser les matières elles-mêmes pour que ces matières puissent diffuser de la lumière. Alors l'avantage de ça, euh, je vais vous le montrer en deux temps la première fois c'est avec euh, ces ampoules, la deuxième fois ce sera avec cette scène là, c'est à dire juste de simuler un écran de, de télévision qui émet de la lumière. Donc l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir dans cette scène-là, conserver la transparence. qu'on a vu que dans le rendu précédent de l'espèce de néon, on avait un côté lumineux, mais on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur. Et là, ce que je veux, c'est avoir une source lumineuse sur le filament, et que l'ampoule, elle aussi, de couleur, émette une couleur. Donc pour ça, on va, aimer, on va utiliser non pas le Mesh Light, comme je vous le disais, mais le, euh, les matériaux émissifs. Alors avant de se relancer dans tout ça, je vous rappelle une fois de plus, que, comme dans toutes mes, mes vidéos, il y a une, une formation pour les débutants qui est disponible dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien et de rentrer son email. Euh, et vous avez accès tout de suite à la vidéo privée qui va vous permettre de maîtriser le B à bas de l'asset editor ici. Parce qu'au début, ça peut un petit peu déstabiliser. Donc là, où on, on verra comment on fait les rendus, comment on règle les matières, les lumières, etc. Et ça permet ensuite de suivre plus facilement les tutos. Voilà, donc je continue avec cette scène là. Hop, je me mets ici et ce qu'il va falloir faire c'est donc utiliser la pipette de sketchup pour aller chercher les matières qui nous intéressent. donc moi je cherche la matière du filament de cette ampoule voilà il apparaît ici c'est celui là et je vais pouvoir lui donner donc euh, Un côté émissif alors pour faire ça en face de générique ici vous avez un gros plus c'est pour ajouter des couches si je fais plus ici j'ai le choix entre plusieurs catégories je vais choisir émissif couche ce qui va me permettre d'avoir tout de suite vous voyez, un aperçu d'une une espèce de, de, de matière qui émet de la lumière. Alors ici j'ai l'intensité. Quand vous êtes sur un petit objet comme un filament, là il va falloir booster un petit peu l'intensité, beaucoup. Donc je vais le mettre à 150, si c'est trop je baisserai un peu. Et ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir garder une transparence. Alors pour le filament là c'est pas forcément nécessaire, hein, sachant que noir c'est pas transparent et blanc bah, c'est totalement transparent. Donc je vais, là je vais laisser en noir. Le filament je vais le laisser comme ça. Et je vais tout de suite aller euh, bah régler les autres filaments. Parce que j'ai une matière différente sur celle-ci que, que sur les autres. Le filament qui est ici, hop, je le prends. Je vais faire exactement la même manip. Donc plus euh, émissif. Et je vais le passer à 150. Voilà, la différence c'est que ici, je vais aussi faire la pipette sur la couleur même de la, la, la je dirais la capsule de de, de l'ampoule et là si je veux garder le côté émissif de couleur ça va, il va il y a une petite manip à faire en fait regardez si je mets hop une couche émissive automatiquement ça va devenir blanc moi ce que je voulais c'est qu'elle soit rose donc je vais venir dans le diffus ici et j'ai fait un clic droit copie je vais venir ensuite dans color de l'émissif clic droit paste copier et donc là j'ai une couleur émissive qui est égale à et c'est la même que le diffus que j'avais précédemment ce que je vais faire, c'est que je vais booster un petit peu ça, mais comme c'est un beaucoup plus gros objet que le petit filament, je ne vais pas monter à 150, je vais peut-être juste faire 3. Et puis, euh, je vais régler la transparence à, à peu près là aux deux tiers, pour qu'on puisse voir encore ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais faire ça, eh bien pour toutes les ampoules. Sachant que pour la première, le matériau qui est sur le, le filament, et je vais plutôt le mettre, je pense, dans une teinte jaune, ce sera plus sympa, légèrement jauni. Voilà, donc je viens là et puis je vais voilà, faire un truc un peu comme ça, alors pas trop non plus, juste pour donner un côté euh, plus chaud à la lumière. Je vous passe euh, les, devs, je vous passe ça, hein, je vais passer en accéléré. Et moi, je vais en fait, je vais faire la même manip que j'ai fait sur l'ampoule rose, sur, ben, sur toutes les, les ampoules, et aussi sur le mot SketchUp ici en haut. Donc ça, va être, là, ça va être vite fait. Hein. Je viens ici, je fais clic droit, copie, je fais plus émissif. Clic droit, copier, et puis pareil, je vais le booster à 3. Et on verra si ça suffit ou si c'est trop. Donc je vais faire ça pour tout, et après, je vous montre le rendu que j'obtiens. Voilà, donc moi j'ai tout terminé, et j'ai fait les rendus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je les ai stockés les rendus ici, et donc le rendu sans le côté émissif, ça donne ça. Ok, et le côté avec ampoule ça donne ça donc voilà la différence c'est quand même flagrant voilà donc si je laisse comme ça et que je vais euh, appliquer le bloom effect là je vais vraiment avoir quelque chose de super sympa il met un peu de temps il va essayer il est arrivé alors lui je vais le booster un peu peut-être le mettre à 2 voilà Là, il faut ajuster un petit peu les, les, les chiffres là dans l'effet, le, dans, dans mais on obtient quelque chose qui est plutôt, qui est plutôt sympa quoi, par rapport au, au rendu de base. Donc voilà, ça nous permet de garder donc la transparence tout en ayant, en ayant des, des matières qui émettent de la lumière. Dernier petit exemple, et là, j'ai ajouté une scène ici avec donc cet écran de télé, euh, et j'ai déjà fait les rendus. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, et après, je vous explique comment ça marche. Donc le rendu avec enfin euh, sans effet c'est celui-là et avec c'est celui là donc là si je plaque juste la texture que je fais un rendu ça fait pas vraiment écran de télé ça fait plutôt un cadre par contre si je veux que ça émette de la lumière et eh bien ça fait ça et comment faire pour que la photo elle-même émette de la lumière et eh bien c'est assez simple regardez ce que j'ai fait je pris la pipette je suis allé ici et euh, là je l'ai enlevé hein, pour vous montrer j'ai le diffus, et dans le diffus, donc c'est bien cette image, hein, cette texture, je viens faire un clic droit et je la copie. Ensuite, je fais émissive, et je viens l'ajouter ici. Color, je ne vais pas régler une couleur manuellement, je vais juste coller la photo. Elle vient se mettre là, et puis euh, je l'ai mise à 2 ou 3, je ne sais plus, tout à l'heure. Et j'ai obtenu, voilà, on voit une image qui émet de la lumière. Et, et ensuite, ben, avec les bons effets et le bloom, le Bloom glaire là je pense qu'il est activé. Pas sûr qu'il soit activé d'ailleurs, je recommence. Voilà. Donc on a un truc qui ressemble vraiment à... On voit que ça émet de la lumière, même un peu trop là. Il faudrait, il faudrait mettre une lumière une, une lumière volumétrique et on aurait quelque chose de vraiment super sympa. Donc voilà, c'est tout pour les, les, les deux différentes choses dont je voulais vous parler, à savoir le V-Ray Mesh Light et le, les matériaux émissifs. Qui ont des avantages et des inconvénients chacun. Donc, en fonction de situations situation, vous pouvez les utiliser euh, bah, euh, à bon escient. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Et comme d'habitude, je vous dis, euh, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui viendra sans doute la semaine prochaine. Voilà, ciao, bientôt.